Manager autrement. J'ai vu Jean-Luc ce soir et je ressors de cette conférence boostée. Boostée parce qu'il arrive à transmettre un enthousiasme dont on a tous besoin et pas uniquement les commerciaux. Et confortée parce que je partage avec lui beaucoup des éléments qu'il a pu mettre en avant, notamment l'enthousiasme, notamment le partage, le travail collectif, l'audace, l'innovation. Et je pense qu'on a besoin de gens comme Jean-Luc pour transmettre l'optimisme dans un pays qui a trop tendance à râler, beau, pas grand-chose.